Yo, what's up everybody? Dance, straight from Paris, you know what it is. Bon, les gars, aujourd'hui, <laughs> aujourd'hui, le thème c'est marabout. BFM TV ont invité un marabout sur leur plateau. Quelqu'un qui me regarde là, ça fait trois mois sa femme est partie. Il a fait venir sa femme ici, c'est un Africain, sa femme est partie, il a laissé. Il m'a appelé, ma femme est partie, moi j'aime ma femme, je veux que ma femme est venue vers moi. Elle est venu me voir. Je commençais la prière, euh, ce que je peux faire, je fais ça. Avant-hier, il m'a appelé, il m'a dit « ma femme est revenue à la maison ». Voilà, ça c'est de bonnes choses. Et pourtant, la famille a parlé, tout le monde a parlé, la femme ne veut pas venir. Quand je, moi, je fais mon travail, la femme est venue. Il y en a beaucoup de choses comme ça. Les marabouts, ils évitent même le suicide. Il y a des gens qui veulent se suicider. Si moi je parle à eux, il ne faut pas faire ça. Cela que... vous apportez une aide psychologique voilà, en une aide psychologique. En en sorte. psychologique. Il ne faut pas se soucier. Professeur il, ça, Iman. Il, y a, il, y a, il y a quelques instants, vous nous avez dit je ne peux pas croire que Paul Pogba fasse du mal. Je le connais. Mm -hmm. Et vous le connaissez comment, Paul Pogba Voilà. Pogba, je ne connais pas physiquement. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est croyant. Il vient de quitter en Guinée. Même le président a reçoit, le président de la République, Mamadou Doumbia. Tout le qu'on a créé est sortir. Pogba et sa maman, c'est des gens qui sont de foi et aident beaucoup de gens. Donc, je ne peux pas imaginer une, une seconde pour que Pogba ait fait mal à Mbappé. Vous connaissez son marabout Non, je ne connais pas. <rire> vous connaissez son marabout Mais attendez, les gars, les gars, BFM, vous êtes prêts à tout, en fait, pour l'audience. Vous avez invité un marabout qui n'a rien à voir avec l'histoire, juste pour parler, pour dire quoi vous l'avez invité, pourquoi Et en plus, vous invitez le gars, vous l'invitez, il dit qu'il est marabout, vous l'invitez, il vient et vous le décrédibilisez en mettant dans le titre euh, « Professeur Lima, autoproclamé marabout ». C'est lui qui vous a dit qu'il s'est autoproclamé Ça se trouve, il a un diplôme de l'université internationale de Harvard Conakry il a été diplômé, trois ans de licence, au bout de la troisième année de licence de, de maraboutage, Et pour valider ta licence, tu lances un sort à un élève de, de, de, de ta classe, s'il contre le sort, vous deux vous avez vos diplômes. Peut-être qu'il a été diplômé comme ça. Pourquoi vous mettez autoproclamé euh, au marabou, marabout BFM arrêtez vos conneries. Ça c'est la première chose qui m'a choqué. La deuxième chose, ils ont mis en fond, ils ont mis une bougie. Hey les gars, vous jouez à quoi en fait? Vous jouez à quoi? Là, il n'y a pas, pas d'infos, il n'y a pas assez de trucs. Vous sautez sur la première occasion. Vous savez, inviter le monsieur professeur Lima. Il là, il fait son truc. Vous l'invitez et vous le décrédibilisez. Et PFM TV. Et il y a un truc que vous n'avez pas vu. Il y a un des journalistes. <rire> le journaliste. Le journaliste qui est à côté du marabout, il n'est pas trop. Il est pas tranquille, il a peur. Là il s'est dit putain mais, mais, mais personne ne m'a prévenu ce matin qu'il y aurait, qui aurait un marabout. Et pendant que le marabout explique ses trucs, lui là il est pas bien. Oh, oh mon Dieu mais qu'est-ce qui qu qu qu qu va se passer Il faut que je reste calme, faut que je. Reste. Vous invitez les gens sur les plateaux pour les décrédibiliser Faites attention à vous hein.